eh bien on commence avec le soleil évidemment, et comme d'habitude le soleil est en Capricorne, c'est un signe, c'est le signe amical de votre zodiac. Donc ces amitiés dont je parle vont forcément être au premier plan, mais ce n'est pas que les amitiés, hein. ce sont aussi les, les relations professionnelles, les réseaux professionnels, tout ce qui peut vous permettre de demander de l'aide, ou vous-même d'être quelqu'un qui va aider les autres, toujours dans le registre professionnel puisqu'on est en Capricorne, hein, et que c'est le signe de la réussite hein, d'une manière générale. Donc souvent le Poisson réussit grâce à ses amis, hein, euh, ou grâce à ses relations, parce qu'il sait euh, se faire des relations, euh, mais bon, le seul problème je trouve, c'est que vous ne les entretenez pas toujours, ces relations. Hein. Il y a un côté chez vous, euh, euh, bon, à un moment je laisse tomber. Je laisse tomber parce que ça m'embête de faire des efforts, d'appeler, etc. Alors que c'est si simple de donner un, un coup de fil pour euh, signaler à la personne qu'on est là, qu'on pense à elle, etc. Pour faut entretenir les liens. C'est une chose que vous ne savez pas forcément faire, vous vous faites des relations et puis vous ne les entretenez pas, c'est dommage! C'est vraiment vous passer à côté de quelque chose hein, en ne les entretenant pas. Euh, on va passer euh, après euh, le Capricorne au Verseau à partir du 20. Et euh, pour vous le Verseau c'est votre secteur 12, hein. euh, c'est donc un, un secteur très où, où vous vous tournez vers les autres, euh, dans une volonté de les aider, de les soutenir. Hein, votre nature Poisson hein, s'exprime bien hein, pendant la période Verseau, à part que euh, vous n'arrivez pas à dire non, c'est à dire que les gens abusent, profitent de votre gentillesse, de votre générosité et euh, vous ne savez pas mettre de limites. Hein, euh... mm -hmm. On en vient à Mercure qui euh, suit, euh, qui est dans le, hein, dans le mouvement solaire. Alors donc elle est en Capricorne évidemment, jusqu'au 17, elle va précéder le Verseau de 3 jours. Et euh, bon, euh, bien évidemment là aussi il s'agit de, de tisser des fils, de, hein, de garder le contact avec des amis, des relations, euh, ou même de, de tenir le coup sur des projets hein, aussi, parce que c'est un secteur de projet le Capricorne. Alors certes, vous n'êtes pas quelqu'un qui a beaucoup de projets, puisque le Capricorne est très concentré, très restrictif, mais si vous avez un projet, il faut vous y tenir, il ne faut pas l'abandonner en cours de route. Hein. C'est comme vos amis, c'est pareil. Donc il y a euh, probablement un projet dans l'air pour l'année, vous allez pouvoir en, en discuter avec Mercure en Capricorne et peut-être trouver même quelqu'un avec qui avancer sur ce projet ou qui va vous donner des idées, ou euh, bon peut-être aussi ça peut être une sorte de, de pygmalion, de, de mentor, de quelqu'un qui, qui, qui en sait plus que vous et de qui vous pouvez apprendre pour mettre votre projet en acte. Hein, C'est euh, une des interprétations possibles, il y en a tellement, je ne peux pas toutes vous les donner malheureusement. Ensuite, euh, et bien à partir du, du 17, Mercure sera en Verseau, donc va rejoindre le Soleil euh, va euh, bah, pas bah rejoindre, va hein, bah le précéder euh, en Verseau, et euh, ben bah, même chose, hein, vous aurez tendance à ne pas savoir dire non, à, à ne pas mettre de limites à ceux qui euh, euh, vous prennent pour... Euh, hein, euh, comment dire? Euh, qui vous croient euh, taillable et corvéable à, à merci, euh, ce qui est souvent euh, votre cas, hein, vous êtes trop gentil! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? C'est une qualité formidable, mais une qualité qui malheureusement peut se retourner contre vous. Alors Vénus et vos amours. Donc Vénus, elle est déjà au milieu du Verseau hein, en début d'année et elle va arriver chez vous le 13. Donc la période d'avant, hein, celle où elle sera en Verseau, et eh ben, ce sera euh, comme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que eh ben vous serez euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, trop gentil avec votre partenaire, vous lui passerez tout, euh, vous vous direz, oh bah oui, mais il faut que je le laisse tranquille, je lui laisse sa liberté, etc. Euh, non, parfois il faut être un petit peu, euh, savoir mettre des limites, hein, c'est toujours la même chose, c'est une question de limites. Euh, mais il se peut aussi que vous vous racontiez une jolie histoire hein, avec quelqu'un, euh, vous aurez choisi euh, euh, quelqu'un avec qui vous travaillez, par exemple, ou que vous croisez tous les jours et euh, bah vous vous inventerez une histoire avec cette personne. Bon, si ça vous fait du bien euh, pourquoi pas, hein? rien n'est interdit. Euh, et puis Vénus va arriver chez vous le 13 et là aussi hein, il peut y avoir euh, beaucoup d'histoires un petit peu imaginaires, euh, un petit peu romantisé, euh, fleurs bleues. Toutefois, Vénus étant en bon aspect avec Uranus, hein, euh, tout de suite dès son entrée en, en Poisson, il n'est pas exclu que vous fassiez quand même une rencontre, hein, ou qu'il se passe quelque chose d'un peu spécial aux alentours euh, donc euh, du 13, 14, 15 hein, euh, du mois. Euh, euh, alors si vous êtes en couple, ça peut être un retour de flamme soudain auquel vous ne vous attendiez pas, et si vous êtes célibataire, ben vous pouvez tomber hein, sur quelqu'un qui va vous plaire, mais vraiment faut que vous soyez du tout début du signe, hein, euh, euh, 23, 24, 25 février par là. Hein. Après euh, ce passage où Vénus était en bon aspect avec Uranus, elle ne fera pas euh, d'autres aspects pour le moment, euh, donc euh, bon... Euh, attention! Hein, attention à ne pas euh, vivre euh, des histoires qui vont ne peuvent que vous provoquer des désillusions parce que elles ne seront pas basées sur quelque chose de concret et de réel. Mmh. Nous en arrivons à mars, votre planète d'énergie, de forme, celle qui gère aussi votre travail, et justement elle va occuper le zénith de votre ciel tout le mois. Alors je vous préviens, ça peut être des contrariétés, hein? ça peut être des contrariétés parce que vous allez vous friter avec quelqu'un, avec votre boss, euh, euh, avec un parent, euh, euh, tout simplement parce qu'il va vous refuser quelque chose alors que vous, vous estimez que vous donnez beaucoup, et donc vous aurez affaire à quelqu'un qui vous donnera pas euh, alors que vous pensiez qu'il allait ou elle allait euh, dire oui à ce que vous demandez. Donc vous ne serez pas content, hein? il y a du mécontentement dans l'air avec euh, ce mars, et aussi un peu une dispersion, c'est-à-dire que euh, si vous entreprenez quelque chose et vous allez forcément entreprendre des choses, parce que vous avez des idées, des projets, on l'a vu hein, avec la période Capricorne, ben, vous n'irez pas jusqu'au bout parce que ben, ça vous fatiguera, ou alors vous trouverez qu'on vous aide pas, ou alors justement vous aurez demandé quelque chose, qu''on vous aura dit non. Donc vous vous découragerez assez, assez rapidement. Bon, à votre place quand même, j'essaierai de de poursuivre, hein? pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous y croyez, Hein, et avec un Mars en Sagittaire, en général on y croit, on a la foi, hein? donc euh, si vous y croyez, ne vous découragez pas, continuez, reprenez votre idée, remettez-la euh, sur... Euh, hein, euh, remettez euh, l'ouvrage euh, sur, euh, sur le bureau et euh, reprenez, euh, refaites, euh, changez ce qu'il faut changer et bon, vous pourrez peut-être aboutir, ce qui serait important c'est d'aboutir, c'est de ne pas euh, laisser tomber en cours de route, parce que là Mars euh, en Sagittaire, là il va pas vous aider euh, à aller jusqu'au bout euh, de vos entreprises, alors vraiment pas. Hein. Donc il faut